Euh, pas étendre, par là-bas. Ah. C'est donc ici que les jeunes doivent la pierre. Bon, ah. alors... C'est ici... Oh, ça a l'air le fun, tu sais, j'ai manqué ça. On ah. va y aller tout de suite pour les plus difficiles... voir un petit peu qu'est-ce que ce centre-là en a dans le corps bon. ah fait que ça va être ça la descente comme on parler bon ben à la grâce de Jésus hop ah là c'est nice mais non, ouais c'est super le fun pour vrai secteur ici à Pintande est quand même assez différent du secteur Lévis. Le secteur Lévis va être plus sur de la terre et sur un fond assez dur, quelques petits obstacles de roche. Ici on est vraiment plus dans la forêt, on est des vrais trails de la terre des racines. Fait que le... de trait est très différent tu sais, c'est pas plus différent ici que qu'est-ce qu'on peut trouver peut-être dans le point de challenge j'en au max oh on a du noir pour moi oui ça hop hop à date j'endure au max comme ça ici c'est pas mal mon petit coup de cœur du centre c'est quand même le fun d'avoir des pistes de fun comme ça si vous êtes sur la rive sud je suis à peu près à 8 km de fête en ayant la boucle la plus longue de fête à Lévis puis en faisant celle-là ici, fait que je suis avec les pistes bleues. Je vais avoir pour un petit 10 km. Puis ça m'en avoir, je n'ai pas encore vu. Des beaux petits feelings à avoir pour eux. Ils ont bien utilisé la petite crête ici. Monter, descendre. Utiliser le dénivelé à leur avantage. Oh, piste fermée, on y va. Non, c'est une joke. Non, très important de respecter ça, guys. Seul mot. Ça fait que vous avez compris que c'est une blague. On ne fait pas ça. Oh, damn it, I have to check the damn -da -da. pas tombé. Yep. Super le fun. Ben, un peu de descente. Ça ici. Ça ici. Ah, c'est ça la fin. Ça fait que c'est ça, guys. C'était des petites images du parc Valero-les-Écarts. Et c'est du secteur peint-tendre. Ça fait que c'est un beau petit réseau. Débutant intermédiaire, super agréable. C'est gratuit. C'est pour tous. Et sur ce. On entre que les gros s'entouvrent, j'ai hâte de vous montrer ça. Et on se voit dans le prochain épisode de Free Al Québec. Salut, guys!